de se sentir euh, écouté ou choyé, ou on nous présente à tous. On te fait un mois, j'ai déjà trois mois, le premier mois, on m'a fait visiter tout là, tout ce qui était possible, tous les amis, les, les collègues. Le lieu lui-même était déjà accueillant pour moi par simple fait qu'il y avait déjà un contact qui avait été établi. Ça a été comme un des plus beaux accueils que j'ai eu, une belle façon de, de te mettre en confiance et de dire « OK, pour pouvoir travailler, je vais travailler ». On se disait on aimerait savoir ça plus souvent ou ne pas sentir que les services qu'on nous donne nous, nous sont dus ou euh, qu'on doit quelque chose à quelqu'un. mais t'sais, Venez, prenez ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est comme tu arrives à chaque fois que tu rentres à un endroit où tu, tu te fais accueillir, un endroit que tu ne connais pas, tu as toujours une préconception de comment ça va se passer. Puis souvent, tu, tu, on anticipe tout le temps que ça va être un peu plus dur que ça devrait l'être. Mais quand c'est le contraire, c'est même pas que c'est neutre, c'est le contraire. C'est comme... Tout tombe. Là, tes référents tombent complètement, puis on dirait que tu deviens. Euh, c'est ça, c'est que tu t'ouvres à tout. Là. On va se sentir accueilli dans la mesure où on franchit cette frontière entre je ne je sais pas, je fais un, je, moi je me déplace, je, je fais un Ouh. mouvement vers quel, quelque part et, et ce quelque part réagit par rapport à, à ma demande. Et, et, et dans les propriétés qu'on voit, ben, c'est l'expérience qu'on reçoit aussi. Parce que tout le monde est arrivé. La partie expérientielle de l'accueil citoyen, c'est ça. Quelque chose qui, revient, qui est venu assez souvent, c'est de prendre le temps finalement. Une des choses qui arrive, c'est qu'on ne prend pas le temps d'accueillir des gens nécessairement, On ne prend pas le temps de se faire accueillir non plus, puis juste cette générosité-là, ce pas la même, le même type de générosité qu'avec l'argent ou un effort, mais c'est juste d'être disponible. un point de saturation, on sait plus comment, l'élève est des nouvelles personnes qui voudraient venir me voir. quelqu'un qui vient me voir et qui dit « Ah, je pense que c'est intéressant ce que tu fais. Est-ce que moi, je suis capable de l'accueillir dans mon organisation? » C'est-à-dire, est-ce que j'ai des, des pistes à donner pour qu'ils participent à, un, à une action sociale? Mais peut-être qu'on a besoin, justement, pour la participation citoyenne, d'espaces sans intention, mais qui favorisent oui. l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais on ne sait pas quoi. Si on sait quoi, il n'y aura pas de participe... une participation citoyenne. C'est de permettre de créer un sens, de créer une nouvelle réalité à partir de, de, de, de tout ce qui est là, euh... mais peut-être sans intention. Le, je pense que de la participation citoyenne, c'est vraiment l'expression de la capacité d'initiative d'innovation des gens. Et justement, faire appel à ce désir de, de créer, d'apporter quelque chose, de créer quelque chose. En peu de place que d'en offrir des places comme ça, des endroits multiples. On vient de créer des, des espaces d'ouverture où il pourrait y avoir des discussions politiques ou encore des activités culturelles ou encore des activités de formation ou d'autres activités qui n'existent pas ou qui existent, mais qui sont tellement formalisées avec des ordres... <coughs> Euh, complètement fous et qui ne sont pas non plus euh, en réponse. Centre oui, oui. oui. ma... ma... communautaire et cassis, ça devrait aller ensemble. Pas nécessairement. Ensemble, on va les, les rapprocher. Parce que... Oui. Le... parce que. Non, supposé. parce que ce pas tous les centres communautaires qui sont avec le... le... oui, ah, ça. La rue. Genre ça. École, institution d'enseignement. La rue. La rue. Je juste dire il y a un déficit d'accueil, d'espace de discussion en fait. Oui, créer l'espace pour lui-même, en lui-même, mais dans avec une perspective idéologique et quand même en arrière. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un euh, qui soit à l'écoute, des gens qui partagent cet espace-là, puis qui peut euh, faire naître des... Euh... Euh, des collaborations qui ont besoin d'être aidées, qui ne viennent pas nécessairement naturellement. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de réseautage ou qui a le don d'aller chercher l'autre. Ben, oui, ok, vocation à, à un lieu, oui, on peut y donner un, un, un but politique, mais ça prend quand même quelqu'un qui est un facilitateur faci, faci, ou plusieurs facilitateurs qui euh, vont permettre des collaborations avec les gens. Si c'est complètement désert, ce n'est pas sûr parce qu'il peut se passer bien des choses qui ne sont pas trop cool. C'est trop plein c'est ce n'est pas sûr non plus. Mais par contre, quand c'est ordonné et euh, bien en... Ouais, c'est ça. Ben, ça peut, ça peut être oui. c est, c est ce là, c'est ce qu'on essaie d'éviter. mais Ça revient souvent pour les gens de se dire, oh, « Où je me sens à l'aise, c'est là où je sens qu'il y a un certain contrôle qui y a. » Les gens n'aiment pas tellement le chaos. Euh... Mais c'est le jeu entre le chaos et l'or, d'avoir des, des règles souples mais claires, simples, qui permettent, qui invitent le chaos à venir animer le lieu, mais tu a de, des points d'ordre. Tu as des ouais. principes qui guident le fonctionnement et donc les règles intrinsèques vont émerger d'elles-mêmes. Mais si tu mets des règles, tu imposes... T'es qui pour imposer, tu sais? Mais quand tu as des principes, tu n'as <rire> pas besoin de règles parce qu'elles vont se faire d'elles-mêmes. On dit ça, sous-sol, sous comme un sol, on est dans désastre, on est les pas espaces. Oui, une espèce de, de, de... Non, mais il n'y a pas public, de public, ça s'écrivait. On en parle, les gens, ils... sont les Je parlais un peu du micro-blogging. J'ai le jardin public. J'ai Les plateformes du micro-blogging. D'ailleurs, à l'époque de Boz, le premier test, ça allait blanter. Il y a des principes, même éthiques, qui sont respectés par tous ceux qui font du mandala. Et que ce soit des citoyens eux-mêmes, des entreprises, des groupes de citoyens, des communautés culturelles, quoi que ce soit. Puis qu'à partir de là, il y a différents niveaux, qu'on va vers une ouverture totale, où euh, tout ce qui est produit à l'intérieur de cet espace-là va, va être du bien commun. D'avoir comme un principe de Mandala, ou dépendamment des réalités de la, de, de, de, de, du groupe ou de l'organisme ou de l'instance numérique qui désire faire partie, c'est avec ses réalités à respecter, mais en même temps son ouverture, a puisse se dire « bon ben, moi je suis prêt à faire ça, je veux vraiment embarquer, mais je peux faire telle partie ». Donc, tu reçois pas de licence, mais comme une licence mandalable la X, Y, il y en a d'autres qui va aller beaucoup plus gros, X, Y, Z, puis tout ça est interrelié. donc ça fait des antennes qui te permettent de faire en sorte que, « ah ben les autres, ils, ont fait, ils font telle, telle, telle chose, si tu veux aller voir pour plus un élément supplémentaire, tu vas aller voir telle chose ». C'est quoi les cinq choses qui font en sorte que je peux affirmer un espace mandalab. À l'imite, ça peut s'appliquer à l'église. C'est quoi les cinq ah. choses qu'on fait qu'à l'église? On met notre sticker Et vérifier. Ah. Oui, ouais, puis qu'après ça, oui. on peut dire, ben, effectivement, parce que moi, j'arrive ici, puis il y a ces cinq choses-là qui sont respectées. Donc, c'est ça le terrain, le jeu qui est placé. Il y a un mandalab qui existe, puis il y a des organisations qui s'accrochent au mandalab de façon volontaire pour poursuivre cet objectif-là. On est tous au clair, on veut. On fait du changement social, puis on veut le faire de... C'est sur la base d'une de la gouvernance. Dans le fond, on attend une espèce de charte de principe. Mais il y a des rencontres, comme dans son mandat d'animation de concertation, site des rencontres de discussion. Et moi, quand je fais partie du réseau, je m'engage aussi à rencontrer régulièrement, à faire un apport qui peut être structuré, plus ou moins structuré. On va t'appuyer monsieur. On est dans le coin. Là, on est dans du. C'est ça, on avait du. On Non, on plus là. Un stade, c'est comme un aéroport, puis un gare, puis ces choses-là. Ouais, sauf même temps, il faut il y a, que tu payes. Le stade, il euh, faut que tu payes pour rentrer habituellement. Hein? Comme... Je trouve ça plus concret, plus intéressant de, de voir ça en tant que réseau. Puis en tant que, que, que, que, que qu qu voir différentes réalités de terrain, que ces différentes réalités de terrain-là pourraient être respectées quand même, mais en même temps faire partie d'un tout qui pourrait être vraiment bénéfique à tous. Que ça, ça, je suis ça vraiment le fun qu'on ait pu.. Euh, Comment bien cibler ça? un citoyen dans un quartier, son si propre mm -hmm. quartier, dans un autre quartier, d'essayer de, de réunir ça dans une même place, c'est très difficile à concilier, tandis que s'il y a plusieurs endroits, donc il y a plusieurs personnes dans un quartier qui se réunissent pour trouver des solutions dans le quartier, puis que ça, ça a un impact réel qu'ils voit. Je suis content de toute la question. Le focus Après. sur les espaces, de, <rire> de pouvoir parler comme ça des espaces, des espaces de. D'expérimentation, de, d'expérimentation, de possibilités, c'est des trucs qui me tiennent énormément à cœur, puis euh, je suis content en fait que, que, que ça, ça a été ça le focus aujourd'hui.